Chers traders et investisseurs, jeudi 12 décembre, bonjour. Alors Waterloo, Morne-Plaine. nous avons deux événements très importants ce jour, la réunion de la Banque Centrale Européenne et le premier discours de Madame Christine Lagarde et les élections générales aux, au Royaume-Uni et donc les marchés se contentent d'attendre et de ne rien faire. Nous avons vécu ce matin de très faibles mouvements et nous devons faire avec. Néanmoins, seul l'intraday peut nous sauver car il est bien évident qu'il est hors de question d'entamer la moindre position de Swing Trading. Nous avons d'ailleurs été très actifs ce matin et nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4 accompagnés de 2 médailles. Nous attendons des chiffres Américain important cet après-midi à 14h30 et surtout cette fameuse conférence de presse de Madame Lagarde qui pour la petite histoire attire plus de 100 journalistes européens. Donc nous verrons bien ce qu'il va, qu va en sortir. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes aides, une très bonne journée et à demain.